Ça court, attention à gauche, ça court à gauche. À gauche, à gauche, à roche. Deux, deux, deux à gauche, deux à gauche. On a qu'on la voir. On recule. On recule. Il est sur moi Ça prend à gauche Attention, attention, attention, juste là, attention, attention, attention, attention, attention, attention, attention, a devant aussi. Il y en a en attention, attention, devant T'en hein attention, un autre, attention, ils étaient deux, ils étaient deux. Et il y en a un dans la maison en face Est-ce que je perds tout deux Je bouge. Il recule, il recule, il recule Il retourne Je retourne là-bas Je suis à court de munitions Ça roche à gauche, roche à gauche Ils sont dans la petite maisonnette à gauche Ils sont là à gauche C'est Ça il va pas Je vais essayer de les rocher, ok J'ai que le c'est que le flingue. Je vais les exciter Il y en a un qui est à gauche, il est low. A gauche, à gauche Wouhou On attaque à, à droite On en train de pousser à droite On pousse à droite C'est nickel Et voilà, et voilà Ok Viens danser Ninja Ninja Ouais, c'est... Putain, de Ninja ouais. Eh, tu vois pas dans chose, hein Non, ouais Le, le ski-hide... Ah, t'es fait là, mon équipe Ouais Bah ouais ah, c'est ça, c'est ce que je te dis Nous, t'as vu, on s'est dit « Ouais, enfin, on a ouais. du support, il arrive, il va flanquer !» Et t'as commencé à les prendre, on s'est dit voilà Et ensuite tu nous as pris nous. Non mais c'est toi qui m'as tué quand t'étais là-bas, right? Ouais. Mais tu non, vu moi... tuer lui, et je me suis dit il ouais. est avec moi, c'est ça. je sais pas. Moi, je regardais même pas Oh waouh C'est ça le ninja, ninja rien <rire> <du> <rire> tout. Fait, Ninja rien, rien hein. du tout Gros, c'était parfait Oh belle tactique Non mais on les a tenus, on les a tenus bien les gars. par